Hey salut toi! Es-tu prêt à te transformer en petit grizzly aujourd'hui? Oui! On y va! Mini-Yoga! Mini-Yoga! Bienvenue à Mini-Yoga. Je m'appelle Christopher et aujourd'hui, on est dans les Rocheuses canadiennes. On peut entendre notre écho se réverbérer dans les montagnes autour. Et on peut voir des arbres partout dans la montagne. Allez, respire l'air frais et l'odeur des sapins avec moi. On inspire. Et on expire. Oh! C'est vrai que l'air est frais? On va s'échauffer ensemble en gigotant nos orteils nos genoux, nos hanches et nos épaules. Justement, profitons-en pour faire nos étirements. On va s'étirer de la tête aux pieds en commençant par notre cou. On regarde le sol, on regarde cette épaule, le ciel et l'autre épaule. Encore. Le sol, l'épaule, le ciel, l'autre épaule. Maintenant, de l'autre côté. Sol, autre épaule, ciel, épaule. Sol, épaule, ciel, épaule. C'est autour des épaules maintenant. On hausse les épaules et on descend les épaules. On hausse les épaules et on relâche. En haut, en bas. Une dernière fois, en haut et en bas. Oh! Je vois les petites roches qui descendent le long de la falaise. On va imiter les roches qui déboulent le long de la montagne en montant sur la pointe des pieds. Et nos doigts vont être les petites roches qui descendent tout au long de la montagne. On monte et on descend en se balançant. On monte et on descend. C'est fois plus rapidement. Monte, descend. Monte, descend. <rire> Maintenant, c'est le temps de notre défi. Tu peux faire comme moi ou faire comme ça. On va mettre notre genou contre notre corps. Et on va rester en équilibre. Et on va faire cinq cercles vers l'extérieur avec notre cheville. Compte avec moi. Un, deux, trois, et 5. Maintenant vers l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. On change de jambe. continue le bon défi. On lève notre genou contre notre corps, vers l'extérieur 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5, vers l'intérieur 5 fois. 1, 2, 3. 4, 5, bravo, t'as réussi. Et pour terminer, on va faire 10 sauts en étoile. Compte fort avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10! Oh. Justement, savais-tu que la respiration est très importante en yoga? Fais comme moi. Imagine que ton ventre est un ballon que tu vas gonfler et dégonfler. Lorsqu'on inspire, on gonfle le ballon. Et lorsqu'on expire, on va faire ce son-là. Comme un ballon qui dégonfle. Allez, on y va. On inspire. On expire. On gonfle le ballon. On dégonfle le ballon. Une dernière fois. On inspire. Et on expire. Bravo! Tu fais bien ça. Et surtout, n'oublie pas de bien respirer tout au long de l'aventure. Oh, salut Thomas! Salut Alex! Est-ce que vous voyez le petit Suisse sur le tronc d'arbre? Oui. On dirait qu'il nous invite à partir à l'aventure. On y va? Oui! oui. Allons-y! <cười> oh. oh. oh. Est-ce que t'as entendu ça? Mais oui, c'est le cri de l'ours grizzly. Sais-tu à quoi ça ressemble un grizzly? Ça ressemble à ça. C'est un gros ours brun qui a de longues griffes de longues dents et une bosse entre les deux épaules. Mais ça me donne une idée. Et si on se transformait en grizzly Oui Allons-y, fais comme moi. On écarte ses pieds, on prend une grande inspiration, on active ses doigts magiques et on se transforme en grizzly. Ah! Ah! Ah! Ah! Nos pattes deviennent poilues. Nos griffes allongent et on se met à quatre pattes et on fait des sons de grizzly. Wow, vous faites des beaux cris d'ours grizzly. C'est pas nous, c'est ton mâle! <rire> c'est mon oh! Oui. Mais oui, j'ai oublié de vous dire les amis, j'ai très faim. Car l'hiver s'en vient. Il va falloir bientôt aller hiverner. Thomas, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, hiverner? Ça veut dire se mettre à l'abri pendant l'hiver. T'as bien raison, c'est ça. Se mettre à l'abri durant l'hiver. Oh. Mais avant de partir à la recherche de nourriture, on va s'étirer. Fais comme moi ou fais comme ça. On se met à quatre pattes. Et lorsqu'on va inspirer, on va regarder le ciel en creusant notre dos. Et lorsqu'on expire, on regarde le sol et on fait une bosse. On va le faire ensemble trois fois. Allez, on inspire. On expire. On inspire. On expire. Une dernière fois. On inspire. Et on expire. On se lève. Cet exercice m'a donné tellement d'énergie que ça m'a donné envie de chanter. Chantons la chanson des ours grizzlis. L'ours est fort, l'ours okay. est grand, mais surtout il est gourmand. Plus fort. L'ours okay. est fort, l'ours okay. est grand, mais surtout il est gourmand. Il mange comme ceci. Mm. Mm. Et comme cela. <t 'en> Comme ceci. Délicieux. Et comme cela <mit> L'ours <concealed> ah est fort, l'ours est grand, mais surtout il est gourmand. L'ours est fort, l'ours est grand, mais surtout il est gourmand. Maintenant qu'on est bien étiré, on peut partir à l'aventure pour trouver de la nourriture. Mais, mais, mais qu'est-ce que ça sent Le miel. miel. Oui, le miel. Oh miam Nous, on adore le miel. Oh Et je vois une ruche d'abeilles. Oh euh, euh... Mais Ne vous inquiétez pas. J'ai une super bonne technique. On avance tranquillement sur la pointe des pieds en restant silencieux. Chut. Chut. Non, toi, tu. Non, toi. Non, toi. Non, toi. Arrêtez. On est arrivé. Là, on est silencieux. Et pas peur. J'ai la technique du super grizzly mangeur de miel. Comme ça, on va pouvoir se camoufler et ressembler à un arbre. Faites comme moi ou faites comme ça. On met nos mains au-dessus de notre tête. On met notre pied sous notre genou. Et on garde la pose pendant cinq secondes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça semble fonctionner. Les abeilles sont plus calmes. Maintenant, de l'autre côté. On change de pied. On lève le bras en l'air. Cinq autres secondes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça a complètement fonctionné. Les abeilles nous font confiance. On s'étire. On attrape la ruche d'abeilles. On prend notre griffe. On rentre la griffe dans la ruche. Et on fait un trou. Et on boit le miel. Ah, oh, c'est... Tellement bon. Ah, chou! Oh non! On n'avait pas aux abeilles! On lance la ruche et on court! On court! On chasse des abeilles sur nos épaules! Oh, oh, oh, sur nos pieds! Oh, oh, oh. De chaque côté de notre corps, comme ça! Oh oh, oh! oh! Oh! Je vois un lac! Allez, on saute dans l'eau! <tousse> <tousse> <tousse> on l'a échappé belle! Oh, l'eau fait vraiment du bien! mais qu'est-ce que je vois dans le lac? Des des oui, on oh, ben, va aller les attraper. Faites comme moi ou faites comme ça. On étire nos bras comme ça. Vers l'avant. Et on plonge dans l'eau. On fait la planche. On descend tranquillement. Plus creux dans l'eau. Et on a... Est-ce que tu vois quelque chose, Alex? Oui, un poisson. Oh oui, moi aussi, je le vois, le poisson. T'as raison, Alex. On sort nos griffes. On l'attrape. On remonte à la surface et on lance le poisson dans notre pile de poissons. Et on y retourne. On prend nos bras, on plonge dans l'eau, on avance avec nos mains, on fait une planche, on descend et on nage. Thomas, tu vois du poisson? Oui, ça Oui, là-bas. Oui, là-bas. On prend nos griffes, on attrape le poisson, on remonte à la surface. Le avec l on le met avec l'autre. On le met avec l'autre, t'as raison. Et là, on va essayer d'attraper un dernier. Et on plonge encore une fois dans l'eau. On plonge. On avance. On descend tranquillement dans l'eau. Et on nage. Et on nage. Allez, est ce tu vois un poisson? Oui. Est-ce qu'on l'attrape? Oui. On l'attrape avec oh. nos griffes. Oh. Oh. Il est très lourd. J'ai besoin de tourner. Ah. Ah. Allez, Et on le lance pas. sur le bord Tu l'attrapes oh. Dans notre pile de poissons. Allez, on nage, on nage. On sort de l'eau.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 Et comme cela. Et comme ceci. Sushi. Sushi. Sushi. Oh. Et comme cela. C'était tellement du bon poisson! Eh Mais là, on est tout mouillé à cause de l'eau du lac. On va secouer. On secoue nos jambes, le bassin, les bras et la tête. On est tout sec. Maintenant, on respire. Mais mais, mais, mais, mais, mais qu'est-ce que ça sent? Les petits fruits! Les fruits. Oui, les petits fruits! Oh! Nous, les ours, on adore les petits fruits. Les fraises, les framboises, les bleuets. On va essayer de les trouver avec notre odorat. Allez. Il y a un buisson. Un buisson? Oh, oui, les petits fruits viennent du buisson. On y va. Fais comme moi ou fais comme ça. On se couche sur le dos. Comme ceci? Non, de l'autre côté. Parfait. Et on se glisse sous le buisson. On lève les jambes comme ça. On va attraper un petit fruit et en les déposant à côté de nous. On fait ça 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10! Oh! Mon ventre! Oh! Allez! On sort du buisson et on se lève. Et on regarde notre pile de petits fruits. L'ours est fort, l'ours est grand, mais surtout, il est gourmand. L'ours est fort, l'ours est grand, mais surtout, il est gourmand. Il mange ses petits fruits comme ceci. Mmh. Mmh. Et comme cela. Et comme ceci. Et comme cela. Mon ventre est tellement plein et. Je commence à être fatigué. On va se diriger vers notre tanière. C'est quoi une tanière? Oh, une tanière, c'est une bonne question. Une tanière, c'est comme un trou ou une grotte où on peut aller se reposer durant l'hiver. Allez, on dirige vers la tanière lentement. Oh, il commence à faire froid l'hiver approche. Ah! Oh oh. La tanière, tanière est bouchée. La tanière est bouchée. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Regarde un lièvre. Oh, tu vois un lièvre? Ouais. Oui. Bonjour, je m'appelle Ludovic le Lièvre. Je peux vous aider à creuser. Oh, un lièvre! Sais-tu à quoi ça ressemble, un lièvre? Ça ressemble à ça. C'est le cousin du lapin. Il a de longues oreilles, de longues pattes arrière qui lui permettent de courir et de sauter très rapidement. Mais merci beaucoup de vouloir nous aider. Allez, on imite Ludovic le Lièvre. On écarte les pieds, comme ça. On va l'aider. On étire nos bras. On se penche bien droit sans plier les genoux et on Très creuse. et on creuse. Et on remonte et on redescend avec un dos bien droit. Et on creuse et on remonte. On descend en gardant le dos bien droit et on creuse et on remonte. Oh! La tanière est débouchée! Merci beaucoup, Ludovic le Lièvre. À la prochaine! Au revoir! Maintenant, on descend dans notre trou. On descend tranquillement dans la noirceur de la tanière et on se couche sur notre dos. On met nos genoux contre notre corps et on prend trois grandes respirations. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Une dernière fois, on inspire. On expire. Christopher! Uh, Christopher! Uh, uh, uh, quoi? Est-ce que c'est le printemps? Oui! Ah oui, oh, oui. c'est le printemps! Allez, de retour sur nos fesses, les jambes entrecroisées. C'est déjà la fin de notre aventure. On a passé une belle journée, hein? Ouais. On ferme les yeux et on va en profiter pour se féliciter pour notre belle aventure. On a appris qu'il fallait hiverner et trouver beaucoup de nourriture. Ensemble, on a trouvé du miel, des poissons et des petits fruits. Et en retournant à notre tanière, on a vu qu'elle était bouchée. Mais grâce à Ludovic lièvre, on a pu creuser un trou pour y descendre et s'endormir.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 Merci! Si toi aussi, tu as des amis autour de toi, tu peux leur dire merci. Merci, Alex. Merci, Christopher. Merci, Thomas. Merci, Christopher. Et on te dit merci. Merci! merci. Je m'appelle Christopher, et je te dis à la prochaine pour une autre aventure de mini-yoga. Au revoir. Oh.